Bonjour à tous. Ici Nancy Rochon euh, du parti euh, ou l'ex-parti politique Québec Intégrité parce qu'on a demandé au directeur général des élections euh, de retirer notre autorisation de parti politique. Euh, cette décision-là, elle a été prise en conseil d'administration suivant nos règlements le 1er décembre 2022. La raison pour laquelle on a décidé de ne plus être un parti politique ne veut pas dire qu'on euh, euh, ne servira pas le peuple québécois. Bien au contraire, on, vie, on va demeurer là, mais sous une autre forme juridique. Et euh, plusieurs raisons nous ont amenés à prendre cette décision-là. D'abord, le parti ne cherche pas le pouvoir. Et ça, je pense que vous que vous soyez au courant de tout ça, tout parti politique ne cherche pas nécessairement le pouvoir. Des fois, il y a des partis d'opinion, on a en fait partie. Euh, on existe pour promouvoir l'intégrité et euh, présenter des opinions politiques afin de prévenir les dérives euh, autori euh, autoritaires dans la province de Québec. Fait que le parti souhaite aussi limiter ses frais de dépenses afin de démontrer la qualité euh, et la rationalité de son administration. Euh, tout parti politique doit déposer des rapports financiers à des dates prévues selon la loi électorale et ces rapports financiers-là doivent être vérifiés par euh, des, euh, des, euh, des comptables agréés et euh, le coût est assez élevé. On parle souvent de, de 2 à 4 000 de frais de comptabilité qui sont partagés en subvention avec l'État et euh, les membres du parti et euh, cela permet ou malheureusement pour le, des petits partis, provoque des dettes et finalement nuit à leur capacité de, de se représenter adéquatement, nuit à leur santé financière et peut provoquer la, la finalité finalement des partis avant même les élections. Ça fait que dans notre cas, on a décidé qu'on déposait un rapport après la fin de notre première année d'existence, soit avant le 31 décembre 2022, ce qui nous permet d'éviter d'avoir à présenter un rapport validé par une, par une vérificatrice externe ou un vérificateur externe. Ça a comme bien à donner parce qu'une fois qu'on avait déposé nos, euh, notre bilan financier, on nous annonce euh, notre vérificateur nous a annoncé qu'elle ne poursuivrait plus ses activités. Euh, on n'a pas été le seul parti euh, à avoir cette annonce-là et je vous assure que ça aurait été un gros problème pour nous si on aurait poursuivi nos activités, fait que c'est euh, comme euh, un addon qui s'est bien passé là, à ce niveau-là. Pour dire que euh, plusieurs d'entre nous, on pense qu'on a une aide invisible parce que franchement, si on a le vent, euh, souvent, euh, euh, on est protégé de plusieurs choses. Ensuite, le parti euh, peut poursuivre ses activités politiques sous une autre forme juridique. C'est-à-dire on peut être une association, on peut se présenter comme une association avec nos membres et c'est euh, ce qu'on a, qu a l'intention de faire maintenant, au moins pour les trois prochaines années, euh, jusqu'aux prochaines élections et on va réévaluer à ce moment-là. Euh, les membres du parti ne souhaitent pas non plus être importunés annuellement par des requêtes de confirmation de leur statut. Euh, C'est que lorsqu'on est un petit parti et qu'on a moins de 500 membres, euh, le directeur général des élections peut demander une preuve euh, que ses membres sont toujours membres du parti. et le fait généralement, ce qui nous, nous cause des, euh, des problèmes parce que les membres se sentent harcelés. Euh, ils reçoivent des lettres, on leur demande de signer, de cocher les cases, de les retourner. Euh, Lorsqu'ils ne répondent pas, ils reçoivent des courriels et euh, là, à ce moment-là, ils sont considérés comme n'étant plus membres de notre organisation s'ils n'ont pas répondu. Ça nous oblige à les appeler s'ils nous en manque. Ça devient euh, harcèlement et euh, du harcèlement, euh, et ce harcèlement-là, pour conséquence, de nous faire perdre des membres fait que ça aussi, c'est un problème avec les petits partis émergents actuellement qui n'est pas résolu et qui n'est pas prêt de se résolver non plus. Euh, la loi électorale favorise les partis représentés à l'Assemblée nationale en ne favorisant pas une concurrence équitable avec les nouveaux partis. Ça aussi, c'est un constat qu'on a réalisé. C'est qu'on euh, est victime de shadow ban, d'une certaine façon, pas seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi au niveau gouvernemental. C'est qu'on ne nous permet pas d'avoir de plateforme identique pour chacun des partis pour faire valoir nos idées, faire valoir nos compétences, faire valoir notre projet, faire valoir notre, euh, notre, euh, notre plan politique. Euh, en fait, euh, vous pouvez aller sur notre site web qui est en un seul mot.org euh, pour aller lire notre programme, mais autrement, vous n'allez même pas euh, savoir si vous ne savez pas qu'on existe. Et il euh, n'y a pas d'intention de faire autrement et euh, c'est normal parce que les gens qui sont élus euh, s'y opposent pour conserver leur avance électorale sur l'électorat. Aussi, il y a le manque de diligence du bureau, euh, du, euh, en fait, du bureau du directeur général des élections dans ses réponses à nos euh, demandes d'accès à l'information, qui entrave injustement la recherche, la stratégie et la bonne marche de l'administration de notre parti. On a fait une demande d'accès à l'information pour pouvoir mettre à jour, entre autres, notre liste de membres suite à notre autorisation, ce qui nous a été refusé. C'est pourtant nos membres, c'est pourtant des informations qui nous concernent et on n'a pas accès à ces informations-là et ça devient problématique dans le sens où ce que ça nous a fait perdre la relation de confiance avec le directeur général des élections. Euh, par rapport à ce que on ce manque de transparence-là pourrait euh, amener finalement des gens, peut-être un jour mal intentionnés, à modifier des données simplement pour éviter l'accès euh, à la vie publique de, de, de personnes et, ou d'un parti politique. Ça nous inquiète beaucoup. Il euh, y a aussi euh, l'absence de mécanismes de contrôle visant à le partage équitable de la visibilité de tous les partis au sein des grands médias et des médias sociaux euh, qui nuit considérablement euh, au maintien d'une saine démocratie au Québec. Euh, Celle-ci est, est compromise significativement du fait que, aux yeux du public, euh, on avantage indûment, euh, les partis euh, ou les candidats choisis ou soutenus par des puissances financières possédant ces médias. On a fait aussi la démonstration euh, dans une vidéo précédente, entre autres, euh, lorsqu'on explique pourquoi on ne présentera pas de candidats, euh, à quel point euh, le, le, euh, les banques euh, et les grandes institutions financières avait pris le contrôle des médias au Québec et contrôlait aussi les médias sociaux et euh, pouvait par conséquent influencer euh, le peuple, euh, les gens, euh, sur leur façon de voter. On l'a vu entre autres avec Éric Duhaime, qu'on a présenté allègrement euh, au cours de la campagne comme étant le sauveur du peuple. Et Pourtant, et on a même diffusé ou propagé des informations fausses à l'effet que ce n'était pas lui qui était impliqué à l'Institut économique de Montréal, ce qui était faux. On a fait aussi de la démonstration. Et euh, on avait fait aussi de la démonstration euh, que Éric Duhem était euh, probablement contrôlé euh, par euh, des puissances financières québécoises euh, via l'Institut économique de Montréal. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il suit exactement euh, l'agenda de ses puissances qui est de privatiser, privatiser la santé. Et même, il va jusqu'à proposer à ce que ce soit des organismes internationaux maintenant qui s'occupent de la santé des Québécois euh, et non plus euh, le Québec lui-même. Euh, on n'a pas fini d'en entendre parler. D'une certaine façon, il va être là probablement au fur et à mesure pour aider le gouvernement à mettre en place ses nouvelles stratégies, <rire> c'est-à-dire euh, la privatisation de sociétés d'État et euh, probablement aussi euh, l'imposition de l'identité numérique, euh, malheureusement, euh, puisqu'il était, il était dans le passé, je ne crois pas qu'il ait vraiment changé d'idée, sauf euh, représentation publique, euh, il était pour une monnaie numérique. Bon, euh, passons maintenant au second point. Euh, c'est sûr qu'ici, c'est évident, il y a contrôle des médias, on est shadowban, on ne veut pas qu'on soit publié en termes de parti et c'est très, très, très euh, antidémocratique. On a vu que dans d'autres pays, ça a été la même histoire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou dans d'autres pays de, démocratiques euh, de l'Occident. Et on ne peut plus euh, parler à cet instant de démocratie, il n'en existe plus, en enfin. fait. Euh, elle n'est euh, plus vraiment présente. Aussi, il y a une déperdition au Canada de la libre expression, de la libre information et de la liberté d'association avec des pratiques de coercition des autorités politiques et bancaires. Euh, et on en a aussi euh, fait l'expérience, malheureusement. Euh, et euh, c'est... Euh, c'est dommage, mais on voit que de plus en plus est en train de s'effriter euh, les libertés qu'on pensait acquises au Canada et, au, et sans que le peuple puisse réellement s'exprimer, ce qui est vraiment très dangereux et c'est présenté comme un fait accompli. Déjà, en, en ce moment, il y a des lois qui sont votées euh, ou qui vont s'apprêtent à être votées par des, on le dit, des représentants euh, choisis par des oligarches, par des, euh, des sociétés euh, très, très riches, plus que riches même, et euh, motivés par des médias qui ont été, euh, que, dont l'électorat la, la, a été construit artificiellement par de la propagande. Et euh, c'est très dangereux, c'est qu'on est dans une boucle euh, qui, euh, qui tend à nous à nous retirer, nous, nos, les citoyens, euh, tout pouvoir, ou à, plutôt à nous le faire croire. Et malheureusement, ça a là, un impact très négatif euh, sur la qualité... Euh de, notre, de nos libertés, sur la possibilité euh, de pouvoir s'exprimer librement. Ça conduit ça aussi à, aux gens à craindre euh, d'avoir à s'exprimer publiquement, et ça c'est très dommageable pour une démocratie, fait qu'on s'approche de plus en plus vers un système totalitaire à la chinoise. On sait aussi qu'il y a des procédés d'infiltration et d'hypersurveillance, ça s'est vu au niveau du, du gouvernement Canada avec certains logiciels installés sur euh, les, euh, les cellulaires sur des partis politiques euh, et de ses dirigeants. Euh, c'est un abus clair et net de pouvoir. C'est euh, de l'espionnage même, au même titre que de l'espionnage industriel. C'est euh, des pratiques, à mon avis, qui devraient être illégales. D'ailleurs, c'est dans notre programme de vouloir éliminer euh, ce genre de pratiques-là. Et euh, malheureusement, c'est très utilisé maintenant, c'est utilisé contre les travailleurs, c'est utilisé contre les partis politiques, c'est utilisé contre tous ceux qui veulent s'opposer euh, au train qui est en train de nous rentrer dedans. C'est les nouvelles euh, stratégies aussi euh, de communication, c'est les nouvelles euh, euh, stratégies de, de mise en échec. Euh, de citoyens en aide, de projets de citoyens en aide. Et euh, le vocabulaire aussi est utilisé euh, à, à contrario, c'est-à-dire qu'on on utilise des, euh, des mots euh, négatifs ou positifs pour parler, pour mentir sur des situations euh, qui sont négatives. Euh, et euh, on utilise le contraire des, de leur signification pour. Dissocier dans l'esprit des gens la vérité du mensonge et c'est très triste parce qu'actuellement euh, beaucoup de personnes sont dans la confusion, n'ont pas toujours accès à de l'information juste et équitable et c'est la désinformation qui est en train de prendre le dessus un peu sur la véritable information. Fait que c euh, ça s'appelle en gros de la propagande et des stratégies de communication pour imposer des changements drastiques à notre société, dans laquelle on ne veut surtout pas la vie du citoyen. Voilà. Euh, ça, c'est les raisons qui nous ont motivés à mettre euh, fin euh, à l'autorisation de notre parti euh, et la demande aura été envoyée à, au directeur de, général des élections qui est en train d'étudier. Probablement qu'au moment de diffuser cette vidéo-là, on va peut-être avoir été... Euh, euh, autorisé à ne plus être autorisé, d'une certaine manière, mais ça s'arrête pas là, nous autres on n'a pas fini, puis euh, on va euh, parler, mais autrement, en fait, il y, euh, y a des besoins de base dans la vie, puis il euh, y a le logement, la santé, l'alimentation, la sécurité, ce sont tous des choses que les êtres humains ont besoin pour vivre puis s'épanouir, euh, de notre côté, on s'est dit que de se battre contre le gouvernement, contre la CAC, contre du ou contre les autres partis, c'était une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Fait que euh, parce que ça les empêchera pas de progresser, ça les empêchera pas d'arriver à leur fin. Fait qu'il faut trouver des solutions qui sont durables, des choses aussi qui vont nous permettre des, des euh, solutions qui vont nous permettre aussi d'apporter euh, quelque chose de positif à la société, parce qu'on se sent autrement inutile. Et euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler beaucoup sur un des thèmes de notre programme, qui est la résilience, puis euh, la santé, puis l'alimentation, puis c'est toutes des choses qui nous réunissent réunis en tant qu'équipe. Euh, c'est là qu'on arrive à des consensus entre nous, qu'on arrive à bien s'entendre, c'est vraiment à ce niveau-là. Euh, et euh, on a décidé de faire des séries de vidéos, euh, pour donner des informations utiles, des outils utiles euh, dans cette euh, décroissance économique, dans, on ne cachera pas, c'est dans un, ce effondrement social qu'on est en train de vivre, parce que c'est carrément un effondrement, on ne croit pas que ça va aller en s'améliorant, on est très lucide par rapport à ça, ils, tiennent, ils nous tiennent par les couilles avec euh, la représentation monétaire, qui est l'argent, qui veulent transformer en plus dans une monnaie programmable et numérique, tant et aussi longtemps qu'on va leur donner euh, notre confiance, c'est-à-dire dans cette monnaie-là, on est vulnérable, on est manipulable. Et évidemment, ce, cette force-là, cette force économique qui essaie de s'imposer euh, et de nous rendre esclaves dans cette société, euh, cette force économique-là, si on réagit, en s'y opposant, ce qui va arriver certainement, elle, devint, elle deviendra violente, comme dans un, une situation de violence conju conjugale. Quand la femme annonce qu'elle saque son camp, l'autre tape dessus puis ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, on est conscient que ça ne va pas s'améliorer. On est conscient aussi qu'ils gèrent euh, la société à partir de crises et qu'ils peuvent en créer de nouvelles pour justifier euh, encore plus de mesures autoritaires. Et par rapport à ce qu'on est conscient de tout ça, on a décidé de ne pas vivre dans la peur, parce que la peur paralyse, on a décidé de vivre dans l'action, c'est-à-dire de se partager euh, des, des trucs utiles, se partager des informations utiles qui vont nous permettre de nous adapter à travers cette période-là fait que période euh, qu'on espère finir à un moment donné, et que, mais de toute façon, qui nous, ce qu'on a pris comme décision, en fait, c'est qu'on ne s'empêchera pas de vivre. Et euh, c'est pour ça qu'on est positif, puis euh, que même si on reconnaît qu'il y a du glissement actuellement sur le plan social, on reste des gens positifs, puis on veut vous amener des éléments intéressants, on veut euh, vous amener à des outils intéressants, puis vous amenez vous aussi à échanger avec nous d'autres outils intéressants et même euh, de nous accompagner là-dedans. Vous allez trouver ça probablement plus constructif euh, qu'être un parti politique. Fait que je suis sûre que c'est euh, quelque chose d'une belle comment je pourrais dire, amélioration de notre stratégie de communication, puis ça va être aussi euh, euh, un atout important euh, pour nos amis, pour ceux qui nous suivent, puis aussi pour la société. Fait que ça ne nous empêchera pas non plus de fournir des informations politiques et économiques à travers tout ça. Mais euh, on va avoir aussi des vidéos sur la santé, des vidéos sur la, la... toutes sortes de vidéos qui vont être intéressantes et qui vont être bien entendues... Euh, euh, Produit de façon à ce que, euh, euh, que vous soyez capable euh, d'aller faire des recherches par vous-même. Parce que finalement, c'est euh, vous êtes un peu responsable aussi de votre propre personne. Fait que nous, on suggère, mais euh, vous, de votre côté, vous avez du travail à faire aussi. Fait qu'on ne veut pas, on ne veut surtout pas être un incontournable. On, ce qu'on veut, c'est vous apprendre à pêcher et non pas euh, vous donner les poissons. C'est ça. Fait que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour nous, c'est économique, c'est plus pratique, c'est plus intelligent aussi de fonctionner comme ça. On a un budget équilibré, on est probablement des seuls partis à avoir déposé un rapport financier de la sorte. Vous pourrez aller le lire en ligne, on va donner le lien en bas ici. Et euh, on est euh, super contents de notre décision parce qu'on euh, a l'impression de se sentir libéré euh, C'est très contraignant, un parti politique, que je pourrais vous en parler euh, dans une autre vidéo, mais euh, il, y a, euh, il y a beaucoup de contraintes à respecter. Puis, euh, c'est pas qu'on va faire mauvais usage d'être une association. Au contraire, on est aussi responsable comme équipe. Euh, sauf qu'on va avoir plus de temps pour se concentrer à l'entraide collective que, euh, à s'incorporer finalement dans un système qui est complètement stagnant, qui est le système politique québécois et qui euh, de plus en plus commence à ressembler à un parti politique unique, surtout avec les subventions qui sont redonnées aux partis que nous, on a refusé et qui nous amène à... à qui amènent les partis qui en acceptent euh, les frais, euh, de ne pas mordre la main qui les nourrit, donc euh, de se conformer à des idéologies qui ne vont pas dans le sens de, des intérêts des citoyens québécois ou canadiens. Fait que sur ça, on, on se dit à bientôt. On revient avec des vidéos hyper intéressantes. Entre autres, je viens de vous donner des, des exemples. On va parler de bains hyperthermiques avec Pierre. Moi, j'ai fait des vidéos sur l'hydroponie, j'en ai fait un autre sur les, euh, les, les micro pousses la germination. Euh, on se disait tantôt que ça serait intéressant de vous fournir aussi des vidéos sur euh, la, ben, la construction de maisons aussi, euh, ou les, les habitats. Euh, j'ai commencé à publier des choses, des habitats euh, économiques. Euh, on, des vidéos aussi sur la résilience en général euh, on pensait aussi au niveau psychologique qui est même euh, spirituel euh, sans dans des généralités là, faites vous en pas là, on n'est pas là pour euh, euh, vous enseigner un dogme ou une religion on a toutes des, euh, euh, des conceptions un peu différentes euh, nous mais on pense qu'une chose qui est importante c'est euh, d'avoir des des assises spirituelles pour être capable de passer au travers fait qu'on va vous en parler de façon générale euh, on va vous parler de cohérence cardiaque, on va vous parler de toutes sortes de trucs pour gérer l'anxiété, puis euh, gérer sa santé. Euh, on va euh, vous parler de recherches ou de choses qui existent ou que d'autres croient qui sont euh, utiles à leur santé. On va vous parler aussi euh, de, de méthodes aussi euh, pour améliorer son alimentation et se conserver en santé. Et ça devient, quand je vous dis c'est important d'investir en santé, c'est pas juste important, c'est majeur avec ce qui s'en vient, parce que les esclaves qui ne sont pas en santé, je vous demande d'aller voir l'histoire, vous allez savoir ce qu'on en fait, puis c'est déjà commencé. D'accord? Fait qu'on se comprend, puis là-dessus, mais ben, on vous revient avec des trucs utiles. Bonne soirée!